La bipédie, c'est le propre de l'homme. On serait descendu des arbres pour marcher sur la terre ferme et c'est ce qui nous aurait différencié des autres animaux. Vous avez déjà entendu ça, non Aujourd'hui, on parle de la bipédie. Allez, en route Bon, en règle générale, quand quelque chose est estampillé propre de l'homme, on peut le retrouver ailleurs dans le règne animal en cherchant un peu. C'est le cas pour l'utilisation d'outils, la conscience, la culture, et plein d'autres choses encore. Mais que voulez-vous Apparemment, on aime bien chercher à se démarquer, et même à se placer un petit peu au-dessus des autres. Juste en passant, hein, on est bien d'accord que nous sommes tous des animaux, que nous sommes des primates, donc des singes, et que nous ne sommes ni plus évolués, ni plus adaptés, ni supérieurs aux autres. Voilà. La bipédie ne fait pas exception, et on la retrouve effectivement chez pas mal d'autres animaux. Sous une forme très différente, comme chez les oiseaux, mais aussi chez de nombreux primates et marsupiaux. En fait, la bipédie est apparue plusieurs fois au cours de l'évolution. C'est pas le propre de l'homme, ok, mais c'est quand même sacrément important pour nous. Contrairement à d'autres animaux qui ont tout un panel de moyens de locomotion à leur disposition, nous, nous sommes principalement bipèdes. On appelle ça la bipédie stricte, et c'est ça qui est important pour définir ce qui fait de nous des humains, puisque cette bipédie stricte, elle impacte la totalité de notre squelette. Il y a 26 traits anatomiques qui caractérisent la bipédie humaine. Je vais pas tous vous les faire, hein, mais en gros. Nos pieds possèdent des voûtes plantaires pour se propulser et amortir les chocs, et des orteils très spécialisés. Si, si, je vous jure, même le petit orteil, il sert pas qu'à se prendre dans les meubles. Nos membres inférieurs sont nettement plus longs que nos membres supérieurs, contrairement aux autres primates. La forme de notre bassin est adaptée pour supporter le poids du haut du corps et accueillir les viscères. C'est carrément plus galère que pour les quadrupèdes où ce sont les muscles abdominaux qui font tout ce travail. Et pour marcher correctement, on a aussi des muscles fessiers en béton. Notre colonne vertébrale n'est pas toute droite, mais possède quatre courbures pour amortir les chocs et les tensions. Même notre crâne est impacté par la bipédie. Et oui, vu qu'on est debout, la jonction entre la colonne vertébrale et le crâne ne se fait pas à l'arrière, mais plutôt juste en dessous du crâne. Ces critères, on les a pas uniquement listés pour faire joli, mais aussi pour comparer avec des fossiles, ce qui nous permet de savoir s'ils étaient plus ou moins bipèdes et d'avoir une idée de leur place dans notre arbre généalogique. Là, alors qu'on parle d'un truc. Je crois qu'on va pas y couper, je suis sûre que vous commencez déjà à y penser. Quand on parle de bipédie et d'évolution, il y a toujours ce schéma qui finit par se pointer. Et ça suffit Il y en a marre ce schéma, il sert souvent à expliquer l'évolution humaine. Sauf que c'est complètement con. Déjà, ça, c'est un chimpanzé. Donc ça sous-entend que nos ancêtres étaient des chimpanzés. Alors encore une fois, les chimpanzés sont des primates, nous sommes des primates et notre ancêtre commun était un primate. Mais pas un chimpanzé. On a évolué depuis et eux aussi. On ne sait pas à quoi ressemblait notre ancêtre commun, mais c'était certainement pas un chimpanzé. Et puis on a l'impression d'être passé d'une locomotion quadrupède sur les phalanges à la bipédie avec des étapes intermédiaires à moitié dressées. Sauf qu'il semblerait que le knuckle walking, la marche sur les phalanges des gorilles et des chimpanzés, soit apparu plus récemment chez ces espèces et n'ait jamais été utilisé par nos ancêtres. En fait, quand on observe les fossiles domininés, on remarque qu'ils étaient plutôt bipèdes et arboricoles. C'est le cas pour les différentes espèces d'Australopithèques et aussi pour Homo habilis. Parmi toutes ces espèces, certaines étaient plus arboricoles ou plus bipèdes, c'est assez variable. Par contre, à partir d'Homo erectus, tous les représentants de notre lignée sont exclusivement bipèdes. Les Homo erectus auraient d'ailleurs été d'excellents coureurs. Bon, mais comment on voit tout ça Eh bien justement, en observant sur les ossements, les traces liées aux différents moyens de locomotion. Je vais pas vous mentir, hein, c'est pas toujours évident, car les squelettes ne sont pas complets et pas toujours en bon état. C'est par exemple le problème qu'on a avec Toumaï. On a un crâne où le trou occipital, là où s'insère la colonne, semble être presque vertical. Mais ce crâne, il a été très déformé par le milieu dans lequel il a été conservé. Et vu qu'on n'a pas beaucoup d'autres ossements, c'est difficile d'être sûr qu'il était bipède. Encore plus rarement, on découvre des traces directes de la bipédie de certaines espèces. Par exemple, on a retrouvé des empreintes de pas d'Australopithèque conservées depuis 3,7 millions d'années alors qu'ils fuyaient une éruption volcanique. C'est fou mais comment et pourquoi sommes-nous devenus strictement bipèdes Désolée, hein, je ne vais pas avoir de réponse précise à vous donner, mais on a des pistes. Déjà, il faut abandonner l'idée que la bipédie serait apparue chez nos ancêtres après s'être séparé de la lignée des chimpanzés. Puisque les autres grands singes et de nombreux primates sont partiellement bipèdes, ce moyen de locomotion doit être ancien. Il s'est simplement extrêmement spécialisé chez l'humain, au détriment des autres moyens de locomotion. Dans les années 80, le paléoanthropologue anthropologue Yves Coppens a développé la théorie de l'East Side Story, ou théorie de la savane. Il y a 8 millions d'années, un changement géologique et climatique brutal dans l'Est de l'Afrique aurait séparé notre lignée de celle des chimpanzés. Les ancêtres des chimpanzés auraient continué à vivre dans un environnement boisé, alors que nos ancêtres se seraient retrouvés dans la savane. C'est ce qui aurait rendu la bipédie plus avantageuse, car elle permettait de voir par-dessus les hautes herbes, de moins exposer le corps au soleil, et de libérer les bras pour la cueillette et l'utilisation d'outils. Cette théorie a longtemps été adoptée par la communauté scientifique, mais depuis qu'on a découvert des fossiles dominés bipèdes dans d'autres régions d'Afrique, elle n'est plus vraiment d'actualité. On a aussi une variante de cette théorie qui se base plutôt sur les variations du relief, qui seraient survenues en Afrique il y a 3 à 5 millions d'années. La bipédie aurait ici été avantageuse pour coloniser des reliefs rocheux. Ces théories ne sont pas ou plus considérées comme des explications uniques de l'origine de la bipédie humaine, mais l'environnement a certainement joué un rôle pour qu'on devienne des bipèdes aussi spécialisés. On a aussi remarqué que notre spécialisation vers la bipédie permettait d'économiser de l'énergie. En effet, notre bipédie serait plus économe en énergie que la quadrupédie et la bipédie des chimpanzés. Il semblerait donc qu'avoir un panel de moyens de locomotion variés soit pratique pour s'adapter à différentes situations, mais soit plus énergivore que notre spécialisation. On peut donc retenir que la bipédie est depuis longtemps à disposition des primates, avec d'autres moyens de locomotion, quadrupédie et arboricolie. Chez nos ancêtres, cette bipédie s'est progressivement spécialisée, au détriment de ces autres moyens de locomotion. Et depuis Homo erectus, notre lignée est exclusivement bipède. Les raisons de cette spécialisation sont difficiles à connaître, mais des pressions environnementales y ont très certainement contribué. Comme d'habitude, ces conclusions sont basées sur les connaissances actuelles et de nouvelles découvertes peuvent les faire évoluer ou même les rendre obsolètes. La bipédie est aujourd'hui notre seul moyen de locomotion naturelle. Elle a impacté la totalité de notre squelette ainsi que le reste de notre évolution. Mais les humains ont fini par créer de nouveaux moyens de locomotion, d'abord en se servant d'animaux, puis en imaginant des véhicules pour aller toujours plus vite toujours plus loin et toujours plus fort.